Écoutez, c'est euh, vraiment accueillir la parole du justiciable qui vient me voir. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre en charge sa défense si je n'ai pas entendu ce qu'il avait à me dire, de son histoire, de ce qu'il désire, de ses, de ses besoins, de ses objectifs. Donc vraiment écouter, c'est la, la, la chose la plus importante quand on commence un rendez-vous avec un client, c'est le laisser parler, c'est ne pas projeter sur ce qu'il dit, euh, des éléments qui pourraient venir, d'autres affaires, c'est vraiment euh, être dans la plus grande disponibilité euh, par, par, par rapport à ce qu'il raconte, en fait. Voilà, ça c'est vraiment, et c'est essentiel pour euh, bien saisir ce quelle est, quelle, est sa, sa quelle est sa demande Quelle est sa demande Parce que si on ne comprend pas bien quelle est sa demande, euh, on va avoir... Enfin, j'aurais du mal, mais comme moi j'écoute plutôt bien, je, je, je la comprends la demande, euh, on, on, a, on aura du mal à, à élaborer une stratégie par rapport à cette demande. Bah, je, je dirais que... Bah, écouter, c'est malgré ce que j'ai dit précédemment, c'est simplement laisser l'autre parler, mais c'est ne pas recevoir cette parole. Entendre, c'est justement recevoir cette parole, c'est vraiment euh, la prendre complètement, la prendre en soi, et, et, et comme étant une, une, la parole d'un autre, donc c'est vraiment être dans, une, dans, un, dans quelque chose où il y a de la place pour cet autre-là. Et, et, et en revanche, libérer une parole, on n'est pas le même locuteur, c'est-à-dire que libérer une parole, c'est enfin, quelqu'un qui libère sa parole, euh, on n'est pas du même côté en fait, donc quelqu'un qui vient me parler, euh, je vais l'écouter et je vais l'entendre, euh, et sa libération de parole, c'est quelque chose qui, qui lui appartient, c'est-à-dire qu'il va exprimer quelque chose ou elle va exprimer quelque chose qu'elle n'avait jamais dit avant euh, et qu'elle a besoin de pouvoir euh, verbaliser pour, pour, plein, pour x ou y raison. voilà. Donc c'est en ce sens-là en fait. On, on le dit évidemment euh, au regard de ce qui s'est passé depuis le mois d'octobre euh, 2017 avec euh, l'affaire Weinstein et... Euh, tout ce qui s'en est suivi à la fois en france mais pas qu'en france vraiment dans un mouvement qui, qui traverse nombre de pays à la fois occidentaux et non occidentaux alors euh, c'est très compliqué de répondre d'une manière générale à cette question il y a euh, comme en plein de domaines, en droit, des, des, des principes qui peuvent, être, qui peuvent apparaître comme étant contradictoires. C'est-à-dire que chacun a le droit au respect de sa vie privée. Euh, il n'existe pas de principe par ailleurs de transparence. En revanche, il y a un désir citoyen euh, de ne plus être confronté à de l'opacité. Donc il y a une demande de transparence au regard, notamment, si je prends au moins un exemple très concret, au regard du fonctionnement des institutions au regard de la manière dont euh, les élus, que ce soit les députés, que ce soit les sénateurs, que ce soit les élus territoriaux, euh, comment dire, à, à la fois euh, dans, dans l'indemnité qu'ils perçoivent, dans le travail qu'ils effectuent, les commissions où ils sont, euh, les assemblées où ils votent, ou bien ou, s'ils sont absents, donc il y a ce désir de d'information, et avoir, euh, une enfin comment dire, oui d'avoir cette information euh, de ne, pas être, de ne plus être confronté à une, à une, enfin à une forme d'opacité.